Salut salut, ici c'est Rex Potam, on est presque au bout du Requiem, c'est l'avant-dernier morceau. Donc aujourd'hui, c'est l'Agnus Dei, euh, qui est traditionnellement chanté trois fois. Et c'est aussi le cas dans le Requiem, bien que le texte soit un petit peu différent. Euh, Agne de, de Dieu donne-lui le repos, et avec la troisième fois, c'est donne-lui le repos éternel. Euh, donc euh, je ne faille pas à cette tradition, l'Agnus Dei est chantée trois fois d'affilée, avec à chaque fois des, des changements dans l'accompagnement. La, dans la, euh, il est chanté trois fois de suite de façon très très similaire avec le, la dernière phrase qui elle est répétée, donne-lui le repos éternel euh, dans, dans une prière qui est tout à fait, euh, tout à fait solennelle et euh, pleine d'espoir. Voilà, alors à toi de me dire ce que tu ressens hein, dans cette Agnus Dei, penses-tu que le thème est suffisamment riche, suffisamment enrichi au fur et à mesure des, de l'avancement du morceau N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de toute façon j'y répondrai. Euh, si, si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un pouce bleu, n'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche. Voilà, je pense que j'ai tout dit, merci et bonne écoute. I'm hey.